L'Apple Watch. Beaucoup d'entre vous n'ont que cette montre connectée à la bouche. Chaque année, on attend la nouvelle Apple Watch et dès qu'elle est sortie, on attend de savoir ce qui est prévu pour l'année d'après. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles Apple Watch qui vont sortir en 2022. Oui, il n'y a pas que la série 8 qui est prévue. On va en parler un petit peu dans cette vidéo. On va évoquer toutes les dernières rumeurs et je vais vous donner mon avis pour l'instant avec les informations que j'ai sur vais-je acheter cette Apple Watch R8 ou vais-je acheter une des nouvelles Apple Watch en 2022 C'est parti, on y va je voulais un peu teaser en introduction, mais d'après les dernières nouvelles qu'on a eues, il n'y aura pas qu'une seule Apple Watch cette année. Il n'y aura pas que l'Apple Watch série 8 qu'on attend ou que la plupart des gens attendent parce que c'est celle de référence. Oui, il y a quelques jours, Mark Gurman, un célèbre journaliste de Bloomberg, qui est un petit peu le maître absolu des nouvelles, des rumeurs, Côté Apple, a dévoilé qu'il y aurait trois modèles d'Apple Watch cette année. En plus d'une Apple Watch série 8, celle que tout le monde attend parce que c'est celle de référence, il y aurait une Apple Watch SE 2 prévue cette année et une nouvelle Apple Watch avec une nouvelle thématique version sport extrême. Avant de parler de la série 8, parlons un peu des deux autres Apple Watch qui sont prévues. Vous savez que moi, bah, il y a presque un an et demi maintenant, quand l'Apple Watch SE est sortie, je me suis rué pour la tester parce que pour moi, c'était la meilleure Apple Watch à acheter l'année dernière et presque même cette année car avec son prix beaucoup moins cher qu'une Apple Watch Series 7 ou Series 6 à l'époque, elle nous donnait les fonctionnalités les plus importantes. J'ai donc hâte de voir ce que l'Apple Watch SE 2 va donner cette année. On peut imaginer qu'elle sera basée sur le processeur d'une Apple Watch Series 6, donc elle sera plus rapide qu'une SE normale, et on se demande si les capteurs qui étaient inexistants de la SE seront aussi dans le nouveau modèle SE 2 ou pas. Parce que si Apple nous sort une Apple Watch SE 2, et qu'il y a à la fois le CG et la SPO2 dedans. On se demande quelles seront les différences avec l'Apple Watch R8 parce qu'on va en parler, il n'y a pas beaucoup de nouveaux capteurs qui sont attendus. Côté Apple Watch sport extrême, on se pose vraiment la question de l'utilité. Est-ce que ce sera une Apple Watch plus résistante Est-ce que ce sera une Apple Watch avec plus d'autonomie On voit certaines marques concurrentes comme Huawei qui s'adonnent souvent à cette petite pratique, faire une version spéciale sport. Mais en quoi est-elle intéressante C'est qu'il y a quelques fonctionnalités smart en moins pour donner un peu plus de fonctionnalités côté sport et côté autonomie souvent. Je je me rappelle de la gt2e de chez huawei à l'époque qui en gros avait pas le haut parleur ou le micro et grâce à ça on gagnait un petit peu en autonomie quelque chose comme ça est ce que l'apple watch Sport Extreme sera simplement juste plus résistante un peu comme une apple watch version Titan plus saphir ou est-ce que on aura des fonctionnalités vraiment dédiées au sport extrême ça pour l'instant on n'a pas plus d'informations là dessus bref vous l'aurez compris moi la se2 elle me fait déjà de l'œil alors que je ne l'ai même pas en vue Qu'en est-il alors de l'Apple Watch Série 8 Alors je voulais un petit peu spoiler, il n'y a pas grande innovation côté capteurs qui sont attendus. Oui, je sais que je vous parle, je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans mes rumeurs de l'Apple Watch Série 7. C'est pourquoi cette année, on va y aller avec euh, des pincettes, il n'y aura certainement pas le capteur de glycémie que tout le monde attend chez Samsung, que tout le monde attend chez Apple, que tout le monde attend tout court. D'après Marc Gurman, toujours le même, ce capteur serait prêt à l'utilisation que dans la deuxième moitié de la décennie, c'est-à-dire à partir de 2025. C'est sûr que côté santé, ce capteur va pouvoir changer la vie de toutes les personnes qui sont diabétiques, mais même les personnes qui essayent de suivre leur taux de sucre dans le sang parce que je ne sais pas, ils sont en diète, parce que voilà, ils veulent optimiser euh, leur apport macronutriments dans une journée. Ça peut être très intéressant pour tout le monde. Mais ce capteur de glycémie a pour optique de remplacer un petit peu un glucomètre qui, actuellement, nécessite une petite aiguille et un prélèvement d'une goutte de sang pour savoir le taux de sucre dans le sang. Alors, imaginez l'avancée technologique que ça demande. Ça ne m'étonne pas qu'il faille attendre jusqu'en 2025. Bref, je pense que ça va être la course à quelle marque sortira ce capteur en premier et surtout, au-delà de dire je sors le capteur, de l'homologuer d'un point de vue médical pour le marché européen. Donc, pas de capteur de glycémie sur l'Apple Watch Series 8. Même point de vue d'un tensiomètre ce n'est pas dans les pipelines par rapport à ce que Marc Kerman dit pour lui le capteur qui pourrait arriver c'est un capteur de température comme on retrouve chez des concurrents actuellement donc moi je me dis ok point de vue hardware va bah, pas forcément avoir beaucoup d'avancées. alors qu'en est-il côté design vous le savez l'année dernière j'étais le premier à vouloir cette apple watch qui était imaginée avec des bords carrés mais d'un point de vue de production d'un point de vue de design d'un point de vue d'industrialisation apple n'a pas pu le faire est-ce que cette année Apple le fera, je ne pense pas non plus alors est-ce qu'on va être sur le même design qu'une Apple Watch Series 7 Eh bah ben, j'ai bien peur que oui on verra bien entendu s'ils arrivent à industrialiser ce design avec des bords anguleux, des bords carrés un look un peu plus iPhone 12, iPhone 13, je ne veux pas m'avancer cette année parce que l'année dernière j'étais vraiment confiant pour ce nouveau design et c'est la particularité qui m'aurait fait acheter l'Apple Watch Series 7 actuellement l'Apple Watch Series 7 pour moi n'a aucune évolution majeure par rapport à une série 6 et par rapport à une SE oui il y a quelques petites évolutions mais est-ce que ça va le prix de les dépenser l'année dernière, pour moi valait mieux attendre la 8 mais si dans la 8, vaut mieux attendre la 9 au bout d'un, euh, on s'en sort pas donc si pas de nouveaux capteurs donc si pas de nouveaux designs, quelles seront les améliorations on peut du coup attendre une grosse amélioration côté software et côté processeur, il devrait y avoir une amélioration importante côté suivi de santé, côté suivi d'activité et côté suivi de sommeil il pourrait même apparaître le suivi de l'apnée du sommeil, comme on peut le voir chez par exemple wisings car clairement avec les capteurs qui existe déjà sur un Apple Watch Series 7, on pourrait faire beaucoup mieux. Couplé avec un processeur encore plus rapide, on peut s'attendre à des merveilles. Et notre très cher ami Marc Gurman dit que cette année sera l'année la plus importante pour les Apple Watch depuis la création depuis la première année de l'Apple Watch Series 1 donc on peut s'attendre vraiment à une nette amélioration au niveau de la prise en main au niveau du suivi d'activité même sans parler d'une amélioration côté hardware. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça Autre amélioration que tout le monde attend c'est une amélioration de la batterie pour l'Apple Watch Series 8. Est-ce que c'est possible Est-ce que ce sera fait Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée technologique sur les batteries, notamment même sur les batteries des smartwatches. Donc, je peux peut-être prévoir encore une amélioration côté recharge, avec une recharge encore plus rapide. Je pense que, pour l'instant, c'est sur ce sujet, la recharge rapide et la recharge de plus en plus rapide, que tous les constructeurs essayent bah, d'avancer. Donc, pourquoi pas une recharge encore plus rapide que la série 7, qui était plus rapide que la série 6, pour la série 8. Voilà les amis pour les dernières rumeurs, pour ce qu'on sait de l'Apple Watch série 8 et de l'Apple Watch SE et de l'Apple Watch sport extrême. Bref, vous l'aurez compris, on est loin de savoir tout ce qu'il y aura dedans. C'est les premières rumeurs et on va pas s'avancer sur des améliorations et des technologies en plus cette année. Je pense que le climat est assez tendu dans l'industrialisation des produits de haute technologie. Donc voilà, Apple va essayer d'améliorer surtout le software et la prise en main et les choses comme ça. Dans tous les cas, je vous teste quand ça sortira certainement en septembre octobre ça on le verra ensemble ça va être en dernière partie de l'année vous testerez l'apple watcher 8 et surtout la se et pourquoi pas la sport extrême même si j'ai pas prévu de me mettre au son parachute encore mais on verra merci d'avoir regardé cette petite vidéo en attendant vivez à fond vive high tech n'hésitez pas à vous abonner merci et à bientôt sur ma chaîne